Salut, dans cette vidéo on va voir le shading de notre voiture, allez c'est parti Et donc on va d'abord commencer par euh, scaler un peu ça Parce que moi c'était quand même un peu courant Ok j'ai dit shading, du coup on va aller dans l'onglet du shading On clique là Et déjà avant de commencer on va venir ici. Toujours on va travailler avec le UV Editor. Tac. On va cliquer ici. Et là. Alors là, c'est pas lui. C'est ça. Pour avoir les références sur nos voitures. Et donc, on va commencer aussi par activer les paramètres. Super, super nice pour euh, you, pour easy. Et donc l'ambiance le plus jeune ici on va mettre à 20. Déjà vous voyez que là il y a une différence, euh, le bloom on va le cocher, le screen space reforciant. Et le reste je pense que ça va. On va commencer avec euh, l'élément des roues, super simple. Ici, je vais mettre la couleur black. Pour les roues, je vais euh, diminuer la roughness comme ça. Et je vais mettre une couleur noire. Je ne vais pas trop baisser la roughness non plus. Donc, je vais mettre cette valeur. Ok. On va continuer dans cette même lancée avec cette partie du coup là du coup ici je mets blue je vais prendre une couleur alors là je suis venu ici je vais prendre une couleur qui ressemble à celle là J'ai diminué ma roughness. Je modifie un tout petit peu ma couleur. Et euh, ensuite, je passe au suivant. Du coup, pour la couleur, ce que tu peux également faire, c'est faire ça. Et piquer ici. Pour avoir euh, quasiment la même couleur que là. Ok. On va passer à cet élément ici, qui sera métallique. Du coup, je peux mettre métal ici. Tac. Là, je pars au niveau de la métallique. J'augmente la valeur. Je vais un tout petit peu baisser la Roofness. Et au niveau de la couleur, je vais mettre une couleur qui tend un tout petit peu vers du rouge. Du coup, ça sera une couleur euh, un peu comme ça. Ou même la couleur euh, blanche peut passer parce qu'après on va mettre la lumière Donc ici. Je mets juste une couleur un peu noire et avec une métallique maximale et une roughness un peu diminuée. Si cette partie je mets mon blue de même avec l'autre partie, c'est symétrique symétrie donc c'est bon je vais maintenant passer au siège qui est une couleur jaune tout simplement et donc ici je viens chercher une couleur jaune je mets comme ça je diminue la roughness Et je vais un peu modifier ça. Ok. Je peux également venir ici et changer d'image HDRI si celle de base ne me plaît pas. Mais je pense que je vais rester sur celle de base. Je vais maintenant m'intéresser à cette partie. Tac. Ici, c'est du blue. 2. Je viens là, je clique ici, je peux ça. Je viens ici, je diminue ma roughness. Et voilà. Je passe euh, à cet élément qui est toujours du bleu. Ce bleu, même en fait, je veux un tout petit peu changer ça pour mettre du bleu foncé. Et même, je veux... Mettre ça comme ça. Ma couleur noire, je vais la remettre ici. Et là, je vais remettre également ma couleur noire. Pour les pédales, je vais mettre ma métallique. Pour les fils qui se baladent ici en bas, c'est toujours de la métallique. De même avec ça, tac, métallique, même ici, même type de matériel, et même là, métallique, ici on va mettre une couleur noire, Alors, toujours euh, la métallique, ça va dépendre de toi. Le socle, lui, on va euh, tout d'abord mettre une couleur métallique. Du coup, on vient là. Métallique ici. Comme ceci. Alors, couleur, on peut prendre une couleur... Euh, comme ça on va diminuer la roofness encore et ensuite on va ajouter la noise texture du coin ici Déjà on va copier ce matériel. Fait CTRL C. Ici on met ça en un socle. On va aller là. On va ajouter un matériel. Nouveau. Ici, ça va être le socle 2. On va supprimer ça. On va faire un contrôle V de ça. Bah, bon, ici, je vais faire un contrôle C. Donc, vous faites ça, vous faites un contrôle C. Ici, vous faites un contrôle V. Du coup, contrôle V. Du coup, là, on a deux. Je vais supprimer un. Ensuite, on fait un add color. Alors, dans texture noise texture ici add vecteur. Euh, bump, forte avec la hauteur et la sortie normale avec ça. on va aller au needed mode ici on va faire ça, L et là on va cliquer sur assign on va augmenter le scale de notre objet ici on va diminuer la force ici avec un shift maintenu Et on va encore augmenter ici. Là derrière, on va mettre une couleur bleue comme ça. Là, on va mettre la métallique. et ici on va mettre euh, métallique 2 alors métal 2 ok même principe on vient ici ornement de ceci on diminue euh, la roughness comme ça on vient sur ce matériel on va copier la noise texture avec un CTRL C on vient ici on fait un CTRL V on connecter ça ici avec la normale et déjà on a ça on va augmenter ici à 500 et pour la couleur on va mettre une couleur assez Euh, une couleur. Ici, roughness. ça la couleur ici ce sera tout simplement une couleur blanche mais un euh, blanc qui va un tout petit peu tendre vers du vers du jaune Alors là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement augmenter l'ambiance au plus jeune. Du coup, on est là, on est ici, on part dans ramp, on est ici, ici. On va euh, modifier un peu ça Et là. Pour la roughness, on va augmenter ça. Et maintenant, on vérifie les détails. On va aller dans la croix du viewport. Alors, ici, dans le shading, on a euh, oublié les yeux ici couleur noire et ici couleur blanche alors là non ici on va mettre white et on va diminuer la roughness ok déjà là il a en oh, edit mode on va faire un SX S Ici, là S X Là, là on repart dans les layouts. On peut faire une rotation en vue du profil. faire un G ok ce qu'on va faire à présent c'est ajouter une image HDRI dans le world du coup on vient ici color euh, environnement texture on clique sur Open son va HDRI et ça. Ok, donc je fais euh, rendu je porte ici je fais d'abord un Shift-C je pars dans mes paramètres de moteur de rendu je pars ici sur Film et je clique sur Transport Blue World je vais également diminuer euh, l'intensité ok je vais faire un shift alors vu de profil je vais faire un shift à je vais prendre un light de type aria je vais faire un G je vais placer ça ici et je vais faire un scale je vais faire ah, je vais aller ici en bas dans les light je vais mettre ici à 500 je vais augmenter à 1000 à 1000 c'est pas bon 4000 je vais prendre une couleur euh, bleue Je vais faire de même là. Je vais faire un Shift D ici. Là, c'est R. Là, ici. Couleur rouge. Je vais faire un G, un R. Ensuite, je fais un Shift-D, je prends le Point, là c'est ici, pour la couleur jaune ici, ça ne me plaît pas trop, et donc je vais, oui ça, Ici, je mets à 1000, à 2000. Ici. Ici, je vais ici la couleur. Là, là. là. Ici. OK. Euh, il y a également au niveau des paramètres du moteur de rendu, vous pouvez travailler avec cycle et travailler avec le GPU. Je vais regarder le projet et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire l'écrase de feu ici. Ciao.